Dans le cadre de cette vidéo, nous allons créer un projet à l'aide de Google Earth. Euh, mais avant toute chose, il faut s'assurer d'être connecté euh, via votre compte Google dans le logiciel. Donc, pour ce faire, prendre votre curseur, l'amener dans la barre latérale, cliquez sur Menu. Et si vous êtes connecté, ben, vos informations devraient euh, apparaître ici. Autrement, euh, simplement cliquez sur Connexion et entrez euh, les données nécessaires. Donc, une fois que vous êtes connecté, euh, on peut se lancer dans la création de projet. Donc, on clique dans « Projet euh, » sur le menu latéral. On sélectionne « Créer »,« Créer un projet dans Google Drive » et voilà, votre projet est créé. Donc, à partir d'ici, on peut l'éditer. Par exemple, changer de titre. Donc, j'appuie sur le petit crayon et je lui donne un titre dans mon choix. Donc, nous, nous allons travailler le territoire énergétique en Alberta. Voilà. Je pourrais même ajouter là, une courte description euh, pour aider là, un peu là, à cibler le projet. Donc, une fois que c'est fait, j'appuie sur « Retour ». Et maintenant, ben, je suis prêt à éditer mon projet. Donc, pour éditer un projet, pour créer un projet... Euh, on navigue dans euh, l'interface graphique euh, de Google Earth. Donc, avec mon curseur, ben, je peux bien sûr déplacer le globe. Je peux aussi euh, zoomer pour passer euh, d'une petite échelle à une grande échelle. Et ça, ça se fait ben, avec la molette de ma souris. Nous, ben, on sait déjà sur quoi on va travailler. Donc, au lieu de euh, de se déplacer là, sur le globe avec la souris, je vais plutôt user du moteur de recherche et chercher Fort McMurray en Alberta. Donc ça m'amène à un endroit désigné. Et à partir d'ici, ben, je vais ajouter euh, des repères à mon projet. Donc vous avez déjà une petite fiche informative associée à la municipalité, cette fiche bien, vous est fournie par euh, Google Earth. Euh, je pourrais, par exemple, faire le choix de l'ajouter à mon projet directement en appuyant ici. Et sélectionnant le projet pertinent et appuyer sur enregistrer. Donc, j'ai un premier repère de créer à partir là, euh, des informations fournies par Google. Euh, et je peux en fait l'éditer. Je peux changer l'icône, par exemple, donc placer une étoile au lieu de celle de par défaut, en changer la couleur, euh, mais aussi, en fait, je peux remplacer les informations en cliquant sur « Remplacer » ici, et euh, ici, ben, je peux créer ma propre description pour la municipalité, changer le titre, ou même ajouter une image de mon choix. Donc, pour ajouter une image, j'appuie sur la petite caméra, en haut de l'interface, ça m'amène dans ce menu et euh, à partir d'ici je peux soit euh, déposer une image à partir de mon système, user euh, de YouTube pour intégrer une vidéo ou euh, utiliser Google recherche euh, pour en fait en trouver une sur internet. Moi c'est ce que je vais faire, je vais taper Fort McMurray Et voilà, je sélectionne une image et elle s'intègre dans le repère que j'ai créé. Donc une fois que je suis satisfait, bien, il me suffit simplement d'appuyer sur « Retour » en haut à gauche. Euh, supposons que je veux ajouter un repère un peu plus personnalisé. Euh, C'est tout à fait possible de le faire. Donc, par exemple, je pourrais euh, ajouter un repère pour la rivière. Donc, je, vais, je passe mon curseur en bas à gauche. Je clique sur Ajouter un repère. Et avec mon curseur, je dépose le repère à l'endroit souhaité. Voilà, ça crée un repère sans nom. Donc, je peux lui donner un titre. Une description. Changer l'icône ajouter une image, etc. Euh, notez que euh, je peux aussi déplacer a posteriori euh, le point de repère que j'ai créé simplement en cliquant dessus et en le déposant à un endroit qui me semble plus intéressant. Donc Une fois de plus, j'appuie sur retour et voilà c'est enregistré dans mon parcours. Autre élément intéressant euh, dans la création de projet euh, avec Google Earth, c'est euh, la possibilité de tracer des lignes ou des formes à même euh, l'image satellitaire. Donc, pour ce faire, il me suffit d'amener mon curseur en bas à gauche, cliquer sur Tracer ligne ou forme, et voilà, à partir de là, je peux dessiner les contours d'une zone d'intérêt. Ici, nous avons euh, une zone d'extraction de sable bitumineux. Donc, j'en dessine les contours pour les mettre de l'avant. une fois le contour est complété, ça crée un polygone. Et euh, un peu à même titre qu'un point de repère, je peux l'éditer, euh, ajouter de l'information, des images, une description à ma guise. Modifier la couleur, Donc, par exemple. Peut-être un peu plus orange. Voilà. Comme pour les autres éléments, ben, une fois que je suis satisfait, je fais simplement, je vais simplement cliquer sur « Retour ». Et c'est intégré à mon projet. Notez que vous pouvez revenir éditer euh, des éléments à tout moment. Euh, simplement, on en passant votre curseur dans la liste et en cliquant sur le petit crayon, ben, je peux modifier l'élément a posteriori sans problème. Donc, ben, notre projet, il avance quand même assez rondement. Hein? Euh, D'ailleurs, euh, peut-être que je ne vous l'avais pas fait remarquer, mais euh, lorsque je zoome et dézoome, passant ici euh, d'une petite échelle à une grande échelle, ben, euh, l'échelle s'ajuste euh, dans la barre d'informations en bas à droite de mon écran. Donc voyez-vous, 7000 mètres, 6000, et ainsi de suite. Donc, euh, d'une perspective d'éducation de la géographie, ça peut quand même être franchement intéressant. Euh, dernier élément que je voulais vous montrer, qu'on peut intégrer dans un ce projet, euh, ben c'est euh, les fonctionnalités liées à Google Street View. Donc, par défaut, on a une vue à vol d'oiseau à partir de Google Earth, mais euh, je peux marcher, en quelque sorte, le territoire à l'aide de Google Street View. Donc, lorsque je vois un point d'intérêt, il me suffit de cliquer sur Google Street View, le personnage, le déposer dans une zone de sobriance, et voilà, ça va m'amener, en fait, euh, une, à une vue, à même le sol, et ça me permet ainsi, de, de marcher le territoire, de le voir un peu de la même manière que les gens qui l'habitent le voient. Donc, ici, on a euh, de la machinerie exposée. Moi, je trouve ça franchement intéressant pour notre projet de territoire énergétique. Donc, je décide de l'intégrer. Pour ce faire, simplement, euh, avec votre curseur, allez en bas à gauche, cliquez sur « Capturer cette vue ». Et voilà, c'est directement intégré au projet. Et à même titre que les autres éléments, je peux modifier euh, ce repère en ajoutant des images complémentaires, en changeant le titre, en ajoutant une description ou en modifiant l'icône. Je pourrais par exemple aller chercher afficher plus d'icônes. Et là, j'ai vraiment une sélection quand même assez poussée d'icônes. Donc, il y a quand même une belle poss possibilité euh, de personnalisation euh, de toutes sortes. Donc, je retourne, intégré à, ce repère est intégré à mon projet, et euh, en fait, je peux revenir à la vue traditionnelle. Et en déshumant, en passant vers une plus petite échelle, bien, il m'est possible en fait, de voir les mes différents repères sur les images satellitaires du logiciel, et ainsi avoir une idée du territoire que je couvre. Donc, c'est ce qui fait le tour de la création de projet dans Google Earth. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, ben, on se voit pour une prochaine vidéo.